L'intérêt de travailler justement en réseau et d'être de, de, plusieurs médiateurs organisés euh, par région. Là, par exemple, j'ai donc euh, rencontré, revu, retrouvé une, une vieille connaissance, une vieille collègue. Donc, j'ai été recontactée par une médiateur stagiaire qui a déjà fait euh, 3, 4, 4 médiations cette année, en 2012. Euh, bon, médiation prescrite par un avocat. Et il se trouve, il devrait... Euh, elle devait être, con, euh, être contactée pour une nouvelle médiation qui inclurait six ou sept personnes. Euh, et elle m'a recontactée donc, en me proposant, au moment où euh, cette médiation va se mettre en place, que nous menions ensemble parce que, effectivement, elle se sentira elle-même plus à l'aise. Euh, ça permet également de s'auto-superviser, je dirais, euh, voilà donc je trouve que c'est bien intéressant de, de pouvoir travailler comme ça à, à plusieurs euh, entre médiateurs du, du Sud-Ouest. Voilà. <rire>